Salut à tous, ici c'est Tsukwesi, les moindres de ah, Je pense que vous le reconnaissez, présente-toi encore une fois, bah, au cas où. Bah, encore une fois, Monsieur Spars, acteur, vidéo sur Instagram, MRp. Spars tu connais, on est là, voilà. voilà Bon, alors du coup chez les hommes, est-ce que tu préfères plus en général des beaux pecs ou un beau fessier Chez les hommes en général mmh... C'est les... dur, hein Ouais, c'est dur, c'est dur Un beau pec Des beaux pecs, ouais, ouais. Ouais. Et pourquoi du coup des pecs au lieu d'un beau fessier Je sais pas, non mais en fait j'aime bien mais euh... en fait ça dépend mais faut pas qu'il ait des grossesses non plus ah, Faut qu'il ait des fesses genre bombées mais pas non plus comme un Nicki Minaj ouais, quoi voilà, exactement. Okay, Donc toi c'est vraiment pecs avant tout hein. Ouais. Okay, bon... euh, moi je dirais un bon fessier parce que genre j'aime bien quand ils sont skinny de haut mais tracés mais pas forcément des pecs et tout Genre skinny mais genre euh, mince mais... c'est ah, Tracés, tracé. Ils ouais, sont minces mais musclé quand même. Ouais. Pas trop, mais voilà quoi. Voilà. Mais imaginons un mec qui a zéro pec mais un beau vessier. Ça passe ou pas Franchement, euh, ouais. C'est pas de souci S'il a au moins abdos, euh, ça va. Ah, s'il a au moins abdos Ouais. Et okay, vas-y, vas ça marche. Okay. Mais s'il a abdos et des champignons partout. Ah non, là t'as vu ça. Vestige, genre. Euh, les vêtements. Comment ça <rire> Vestige, genre. Euh, les... Non, je veux dire des beaux pecs. Ou oui. un beau vessier. Ah, un beau vessier Ah, je suis oui. un beau Un beau en général <rire> euh... tu es dit toi dis donc hein. <rire> c'est compliqué des pecs plutôt. Des pecs, ouais. et du coup pourquoi plutôt les pecs alors je sais pas alors c'est beau d'avoir des pecs c'est okay, bien projet bah, oh, x paris t'inquiète merci, hein. ah, merci à toi merci. et toi du coup plutôt euh, beau pec ou beau vessiers chez les hommes j'aime pas trop les hommes ah t'es plutôt les femmes Ah ouais T'es plutôt femme avec des, plutôt, euh, une belle poitrine ou plutôt euh, un beau fessier en général Ah je préfère le fessier. Le fessier d'accord, ok d'accord. Mm. Plutôt donc euh, l'eau aussi ça va alors. Ouais. T'as dit plutôt donc ça va. Ouais. Oh, que ça va. Va. En général, en général. va c'est ouais, compliqué un petit peu. Ouais. Non c'est pas que c'est compliqué, c'est que je vois pas l'intérêt de la question. C'est l'intérêt général. On Vous savez intérêt général. Je <rire> sais pas. Pas du tout, c'est pas du tout. Je sais pas du tout. Je prends un peu. Et toi, du coup? Je prends moi, vous? Fessier, en général. Pec. Ah les pecs Et pourquoi les pecs du coup? Pourquoi? Parce que quand je vois quelqu'un, ouais. plutôt, c'est en face. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, ça va être ça, d'abord. Donc, on va dire que si, si ça passe, ouais. après, tu regardes derrière. Sinon, oui, bah oui, voilà. Tant pis. <rire> mais si à ce moment-là, le mec, on va dire que a vraiment des fesses plates, mais des beaux pecs, ça va se prouver, toi. Non, pas trop. Non ah, il faut quand même un minimum de fesses, alors. Ah ouais. okay, D'accord. Okay. Si, si vraiment, vous avez vraiment un choix seulement, un choix les fesses je pense. Ah ouais mm. Et toi du coup Je sais pas, ouais, les fesses aussi je pense. Et pourquoi du coup les fesses et pas les pecs par exemple Je sais pas. Parce que les pecs c'est bien non, les pecs non Ouais, mais plus Ah ouais <rire> Voilà. Donc euh, on va dire si un mec on va dire que à zéro pec mais des fesses énormes, c'est bon pour. Vous. Bah pas énorme mais euh... pas, pas genre à euh, la Nicki Minaj quoi. Non. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> pas, pas, genre un minimum quoi. Ouais, un ah, peu okay. bombé, ça va. Un ah, bombé OK. Ou un beau fessier. Des fesses direct Ouais. OK, et toi Pareil. Et toi aussi. Fesses. Ouais. Non. Ah les pecs. Et du coup, pourquoi du coup les fesses alors Et pas les pecs Parce que c'est trop important. Tu vois ton homme, il fait la cuisine avec un beau fessier, c'est trop ah, important. La cuisine direct, hein Bah oui, aïe, trop aïe, important. Aïe, aïe, aïe. Et toi du coup Je sais pas, les pecs ça, les fesses ça se voit plus. Ah non. Ouais. Ouais ça se voit plus. Les pecs ça se voit pas quand ils sont habillés. Donc du coup un homme avec zéro pec mais avec un beau fessier, pour c'est bon. Il faut un peu de pec aussi, ah, mais.. <rire> <en> minimum <même rire> <non>, voilà <Ouais. rire> okay. Et toi du coup pourquoi du coup euh... <rire> Toi du coup pourquoi du coup les pecs Parce que tout à l'heure on avait un renois chez Berger il avait ben, un gros cul, c'était trop moche. Ah c'était trop moche à ce point là C'était horrible. <rire> C'est vrai en plus. En tout cas merci à vous. Ou un beau vessie en général des... Non ça va pas quoi ouais, tu, que tu veux qu'il ait une brioche ou quoi ouais, Non, euh, des pecs, ouais. des pecs, des pecs. Ouais ouais des pecs. Mais si elle te euh, tu comment bah, bah, les beaux pecs Moi je préfère les pecs moi. Ah ouais et toi du coup fesses. Toi direct toi. <rire> direct okay. Merci à vous. Hein. Non rien Ou un beau fessier Un beau fessier. Un direct Sans hésitation. Et les pecs euh, pas du tout. Ça va, franchement gros. Ah, pas euh, du tout, pas... du zéro. Non, pas zéro. Mais ouais, quand bah, même. même. Okay, ouais, et je bah, tue. Du coup, pourquoi euh, les fesses avant tout Je sais pas, franchement c'est le premier truc auquel on remarque, c'est comme vous les mecs. Hein. C'est le premier truc que vous regardez oh, chez une a, meuf Il y a des mecs qui ont dit quand même, euh, la poitrine, euh, les yeux, le feeling... Euh. Bah, la plupart de mes potes euh, disent euh, bah, du coup qu'elle regarde le fessier okay. en avant tout. D'accord, ok. Voilà. plutôt un beau fessier en général. Bah, en général, hein, bien sûr. Je sais pas trop. Mmh. Le premier. Les pectoraux oh, bah, plutôt Ouais. Ah, D'accord, ok. Mais imaginons qu'il a vraiment des fesses plates, ça te dérange pas Ils vont <rire> plein, hein. de questions, non, Ils vont plein, ils vont plein, non bah, Du coup, non, on va désolé. dire que Sabrina, elle aime bien les pectoraux en général. Voilà. Ah, va toi tu as un peigne dans les mains. Non mais salut là-bas. Ah, lui ok. okay Regarde dis-moi, chez les mecs, tu préfères plus euh, les pecs ou fessiers Les fesses, oui. Pourquoi les fesses du coup un poum -poum. Mais si le mec il a genre zéro pec et tout mais que des fessiers, ça passe pour toi Ah non. Ah il faut quand même des pecs un minimum. Ouais. Un minimum. Du coup dis-moi, chez une fille, est-ce que tu préfères plutôt... <rire> ouais, ça commence bien. Tu préfères plutôt une belle poitrine ou un beau fessier En général, en général, bien sûr. Les deux. Les deux ouais. Mais t'as pas on va dire, une petite préférence quand même Les poitrines. Les poitrines D'accord, ok. Je pense que t'es la première personne qui nous dit ça. Hein. Ah ouais, ouais t'es la première personne. Et toi du coup Ah, ouais j'ai les fessier. Ah, le fessier Et pourquoi le fessier, monsieur Pourquoi le fessier bah, Chacun a ses préférences. Ah, monsieur, hein À Créteil, ça m'a des fesses. Hein. Oui, si tu peux faire ça. Si vous n'avez qu'un seul choix à faire La poitrine ah directement bah, Vous me demandez de choisir Oui voilà Et du coup pourquoi du coup la poitrine que le vessie Parce que c'est ce qu'on voit le plus. En... Si elle est en face c'est ce que ouais. je vois en premier. Vous aimez bien voir les femmes de face vous. Oui, pourquoi pas <rire> Merci beaucoup monsieur, euh, une belle poitrine. Ah monsieur là, il rigole direct hein. C'est quoi monsieur En général ah, Putain. Euh... Dites la vérité monsieur. I'm an as man. As men D'accord, donc plutôt les fesses. Ok d'accord, ok. Mais si elle a aussi une belle poitrine mais zéro fesses, ça passe ou quoi pas De toute manière pas mon critère premier mais.. Euh... Ça passe quand même. Bah je m'en fous en fait en <rire> vrai. Okay. Vous êtes plus à ah, Monsieur Feeling alors. Ouais c'est ça. Ouais Monsieur Feeling c'est bien. Euh, c'est dur de choisir parce que tu oui. sais ça s'assemble au reste, au visage et tout oui, ça. Oui Je sais, mais si.. Il on qu il a dit que ce qu qu qu soit harmonieux, tout ça, tu vois, je sais pas. Ouais. Moi je serais plutôt euh, les fesses, tu vois ce que dire Ouais, ouais. Plutôt d'accord, ok. Et pourquoi plutôt les fesses du coup plutôt pas, les, les, les fesses je trouve que ça, euh, ça sculpte bien le corps tu voilà. vois ça donne une euh, je sais pas une, une harmonie c'est ah, bien Yes <rire> T'es heureux toi on dirait hein, <rire> pour les fesses hein ah, okay. En tout cas merci à toi hein. C'est de participer c'est tout merci Et toi alors tu préfères quoi Moi je préfère les fesses hein Les fesses hein ouais. Bah là -bas. Bienvenue au groupe alors bah, bienvenue hein <rire> Fessier Association rejoignez nous euh, Fessier Club Club Bien vérité Un beau fessier Mais pourquoi un beau fessier ah, C'est bien à toucher hein Imagine une meuf sans sein, zéro, mais avec un beau fessier. Ah, c'est plus confortable. Ok. Et toi, du coup Moi, je préfère tout, hein, Tout, mais. <rire> tout. Juste un seul tout t'es obligé. obligé. Ah, une moi, meuf, soit qui est. Euh... Moi, c'est devant, ici, devant, devant. Devant Ouais, devant, devant. Ok, alors devant, ok. Ouais. <rire> mais je préfère plus les deux, les seins et les, les fesses. Mais plus les seins, on dirait, toi, non non pas trop c'est plus les ouais les fesses, les fesses les fesses et toi du coup ah oh, moi c'est les fesses hein. oh, c'est les fesses ah ouais les ah, fesses direct y a pas hésité a pas hésité lui hein ah c'est moelleux c'est moelleux c'est agréable c'est moelleux bien lui hein c'est moelleux hein. ah, et bon. toi du coup ah même moi les fesses hein les ah, fesses ça, non, non pas trop Mais ah, les... Oh. les fesses ouais, ouais la... et toi du coup moi aussi hein. Consulé, oh, oh, tout ah, le monde est obligé c'est la base les fesses c'est mieux c'est la base c'est la base ah ouais c'est comme un bijou c'est un bijou c'est un bijou ça est un mangou. c'est vraiment beau quoi donc, vous, c'est tous les fesses. Les fesses. Merci à vous. Mais ajoutez 29. 29 29 e t h a n t y 29. 29. Quelle belle meuf. quel Un beau fessier. Un beau fessier. Direct. C'est ce que je regarde en premier. En premier. Et après la Mets pas les yeux, le visage, toi, c'est vraiment Les fesses en premier. Oui voilà, mais après, après c'est le fessier et ensuite après si, si j'ai la chance de voir le visage avant. T'as la chance, ok. Ben après là si, si j'aime bien le visage. Oui. Après là je regarde le fessier et ensuite après bon la poitrine c'est pas c'est moins intéressant. Ah, pour moi dire, Ah ouais D'accord, ok. Donc après, qu'elle soit grosse ou petite, c'est pas trop important pour moi. Donc toi, tu mates vraiment les fesses en premier. Voilà. C'est moi le premier truc. Et toi, du coup, dis-nous Moi, c'est le haut du corps. Allez, ah, simple plutôt. Visage. Ah, les visa oui, de le visage. Oui, donc pas ouais, le visage loin. Tu veux dire, à part le visage Oui, voilà, plutôt le visage. À part visage, vis ouais. euh, le visage de fessi. Ah, moi, c'est important. Ah ouais. très important. Pour <rire> moi, lui, d'abord, il mate le visage et après les fesses. C'est qui est ouais. bien que toi... Euh, ah. ah moi non mais d'habitude ah. c'est souvent de dos que je vois une fille ah, mais, tout, ouais, bah... mais après si je vois de... Tu viens de derrière toi hein, bah. souvent hein. ah. <rire> <rire> En tout cas merci avant en tout cas Ouais, c'était un choix à faire. Hein. Une belle poitrine. Ah direct ah oh, direct. Et pourquoi du coup, poitrine, du coup Ah, oh, je kiffe les poitrines. je vois que tu kiffes toi, hein. Oh. T'es bien massé, toi. Ouais, trop. Elle est bien, elle est bien. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo, bande de Dites en commentaire ce que vous préférez. Et allez vous abonner à Monsieur space parce que c'est un bon gars, il fait des bons trucs. On est ensemble, on est ensemble. Voilà, on est Force. ensemble. Donc, merci, hein, les gars. Ciao.